Nous avons décidé de partir à la recherche de projets inspirants et de les diffuser pour que les personnes puissent s'en emparer. C'est un message fort qu'on a envie de faire passer, qui nous permette d'essayer de retrouver un peu notre, notre chemin pour, pour savoir ce qui, nous, ce, qui, ce qui nous plaît beaucoup, ce qui, ce qui nous plaît et ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et cette ouverture-là, aujourd'hui, les médias classiques ne la transmettent pas. Sideways, c'est une web série itinérante euh... L'une des phrases qu'on utilise beaucoup, c'est quête d'un autre monde. Donc on cherche en fait des gens qui euh, proposent des solutions, qui font des, euh, des choses euh, de manière différente. Quand on rencontre des personnes avec qui il y a un contact fort qui, qui se crée, euh, on en crée donc des épisodes multimédia, des épisodes de 5 minutes avec euh, un magazine, avec des, des textes, photos, vidéos. Et, et, euh, et tout est diffusé sur Internet euh, en Creative Commons parce qu'on est très porté sur le don, le partage, la solidarité. On essaye aussi d'être un peu différent, donc on vit dans le petit camion et on sillonne pour aller rencontrer ces personnes-là. Le fait qu'on bouge partout, qu'on aille faire des tournages un peu partout, ça nous permet aussi de nous arrêter un peu partout pour aller faire des projections itinérantes. Ça peut être de manière très spontanée ou organisée, ça peut, on peut s'arrêter avec le camion sur la place d'un village, on sort l'écran, le projecteur, on a tout ce qu'il faut, on est autonome à ce niveau-là. Et on va toquer aux portes, on va inviter les gens à, à venir en leur disant « bah tenez, on fait, on fait une projection ce soir. Les personnes qui sont totalement investies, qui sont totalement à l'aise avec elles-mêmes, qui se sont, qui, qui sont retrouvées, ça, ça émane d'eux, ça sent, ça, et le message qu'ils y portent. Euh, on le trouve très, très vite, même si euh, on ne le comprend pas forcément dans sa globalité très vite, parce que c'est pour ça qu'on prend le temps de, de faire nos épisodes. On passe en général une semaine au minimum avec les, les personnes avec qui on, on fait des épisodes. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment fort, qui est assez puissant et qui au final se, se reconnaît assez vite. Ça donne beaucoup à réfléchir.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 Je rêvais d'être photographe et je me disais que j'arriverais jamais à l'être, euh, tout simplement parce que aujourd'hui, pour être photographe, il faut faire du mariage, il faut faire des commandes, il faut faire de la photo de mode et ça me saoulait. Enfin, clairement, c'était quelque chose qui me correspondait absolument pas. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une pause dans mes études, pendant deux ans je me suis dit « Bon, bah, je, puisque je ne ferai jamais photographe, euh, je vais partir au Nicaragua, je vais aller me faire un reportage photo, je vais me prouver ce dont je suis capable et je vais profiter de la vie pendant deux ans parce qu'au moins là j'aurai la possibilité de le faire. » J'ai découvert ce que c'était que le bonheur de faire ce qu'on aimait, de ne pas avoir à se soucier du, de, de ce qu'il y a, de, de savoir comment on va gagner de l'argent puisque j'avais réussi à accumuler suffisamment pour pouvoir faire mon projet pleinement. Je suis revenue, j'ai fait plein d'expos, j'ai... J'ai kiffé, en fait. Enfin, c'était vraiment quelque chose que j'adorais. Et par la suite, je suis rentrée dans le système classique parce que je me suis dit, « Bah si, il faut finir des études, il faut trouver une entreprise. Faut... » Et ce qui fait que bah, l'entreprise, j'ai travaillé pendant un an et demi et je me suis dit clairement que c'était quelque chose qui ne me correspondait pas. Euh, ce n'était pas tant le métier que l'environnement euh, qui est euh, très... Euh qui, qui enferme complètement et qui nous fait faire des choses qu'on n'aime pas et qui ne nous correspondent pas. Je suis sortie de là et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire J'ai envie de faire des choses que, qui me plaisent, donc il me semblait euh, impératif, bah, si on n'a pas une entreprise, c'est qu'on en crée une, donc d'être son propre patron. Et donc j'ai commencé à créer mon entreprise, euh, à trouver des financements à droite, à gauche, à à plancher sur des business plans, à faire des, des formations à droite, à gauche, tout ça. Ouais. Tout ce que connaissent toutes les personnes qui réfléchissent un peu à ce sujet-là. Et c'est à ce, euh, ce moment-là que j'ai rencontré Benoît qui, euh, qui avait commencé Sideways et c'était justement le, le, début, euh, le début de la série où le camion, L'idée du camion venait à peine de faire son apparition. Je pense qu'il y a des expériences précédentes qui ont, qui ont beaucoup joué, euh, et notamment euh, cette expérience de nomadisme, qui, euh, qui, dans laquelle je m'étais vraiment euh, euh, épanoui en fait. Je, et, euh, et puis euh, cette recherche en fait de faire son, son travail passion, et, euh, et en fait. Euh, de ne pas se sentir du tout en adéquation avec de devoir faire trop de compromis en fait quand je devais faire mon travail de manière classique. On essaie nous-mêmes de trouver des modèles de fabrication audiovisuelle et des fabrications multimédia alternatives parce que ça nous correspond et parce qu'on ne se retrouve pas dans le modèle classique qu'on a testé avant de commencer la série.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 À partir du moment où il se sent bien avec lui-même et qu'il y aura forcément des choses qu'il aimera et donc à travers ça, ça va finir par créer quelque chose. En, en étant soi-même et, euh, et en entreprise, je ne pouvais pas être moi-même. Et, euh, et donc, euh, ça m'enfermait et donc euh, je ne me sentais plus bien. Quand on est sur sa voie, il bah, faut réussir à la garder parce que tout n'est pas droit. Il faut savoir prendre les virages, tourner, avancer et qu'au final, euh, la quête, elle n'est jamais atteinte. On n'arrive jamais à l'objectif fin à, à final. On est toujours en quête et, euh, et toujours à la recherche. Il y a des moments où, où, où c'est génial ici, on sent qu'on est sur notre route. Et il euh, faut continuer, perdurer, parce que les choses ne resteront pas toujours les mêmes. Je connais énormément de gens qui ont, qui ont énormément d'envie, qui ont énormément de capacités, qui ont énormément de possibilités. Et parce qu'ils prennent pas conscience de la réalité de ces solutions, parce qu'ils ne les voient pas, ou même parfois ouais, ils les voient, mais ils n'arrivent pas à, pr à prendre conscience de l'impact que cela peut avoir, ils sont enfermés et ils essaient euh, soit d'avoir des petits boulots à droite, à gauche, mais en même temps, ça les enferme parce qu'ils ne se sentent pas libres et donc ils arrivent moins bien à faire ce qu'ils veulent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 qu'on qu qu qu poursuit, qu'on trouve génial et on sent qu'à des moments bah, que sur ce terrain-là on n'est pas encore totalement épuisé mais à un moment il va falloir qu'on tourne, qu'on trouve une autre une autre direction qui nous correspondra mieux. Et, euh, et là, on est en train de prendre un petit tournant qui ne change pas tout, mais qui change un petit peu des choses. Et, euh, et tout au long de notre quête, notre chemin, on, on aura à faire ces petits virages à droite, à gauche. Et, et ce qui fait que c'est passionnant, parce qu'il y a toujours de nouvelles choses à faire, de nouvelles choses à voir, de nouvelles améliorations à apporter.